Nombre caché et unique dans la ligne, 8. Nombre caché dans la colonne, 5. Nombre caché dans le grand carré, 9. Nombre isolé et nu.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 Nombre caché et unique dans la ligne 3 Nombre caché dans la colonne 7 Nombre isolé et nu Nombre caché et unique dans la ligne 3 Nombre isolé et nu